Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous propose une nouvelle couleur modède nommée Creamy Golden Mustard. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des prochaines vidéos de couleurs modèle et de laisser un like si celle proposée vous plaise. Avant de commencer, faites une demande à votre leader ou vos capitaine de groupe pour entrer les valeurs X et RGB sur le Social Club comme indiqué en ce moment sur votre écran ou de leur partager la vidéo. Pour procéder,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 Vous allez sur Métalliser Vous rester pendant 4 secondes Sans rien valider Vous ressortez Et encore Vous allez sur Emblème de croûte. Vous appliquez Vous ressortez Vous allez sur Couleur principale Menu des couleurs macrèques Vous allez sélectionner la teinte crème Vous validez Vous ressortez Vous allez sur pro. Vous validez vous ressortez. vous allez sur couleur secondaire, gros, vous validez, vous ressortez. Et voilà, vous avez la teinte Creamy Golden Mustard sur votre carrosserie. the air.